J'aurais pu faire des bureaux classiques euh, avec deux avocats d'un côté et deux machins de l'autre. Fait -fait, j'aurais pu faire un GUE de bureau euh, basique. J'aurais pu mettre mon bureau euh, au milieu, toute seule, euh, tranquille. Hein <rire> Pour le même prix, j'avais mon bureau euh, sans personne autour de moi. Euh, j'aurais pu faire uniquement un lieu de. Euh, bah, un espace comme ça, c'est très recherché. Donc j'aurais pu juste le louer. Euh, très cher la journée. Euh... Si j'étais restée dans le côté marchand, euh, c'est ce que j'aurais fait, en fait. J'ai voulu euh, proposer un lieu d'accélération de la créativité, donc euh, avec tous les moyens possibles, des gens qui y travaillent, des gens qui y passent, des conférences, etc., et un peu euh, euh, envoyer des petites, euh, des petites piques. J'ai décidé de mettre ce lieu à disposition gratuite, l'offrir en fait à des porteurs de projets innovants euh, qui euh, voilà qui ont besoin d'un espace pour être euh, tranquille, pour penser et travailler. C'est une façon d'être mécène à mon époque, euh, voilà parce que je trouve que c'est des gens géniaux et qu'il faut les aider. Cet atelier, c'est 200 mètres carrés, co-conçu au cœur de Paris, à la Bastille, euh, avec euh, toutes les commodités, euh, et euh, donc d'un côté un espace de coworking, et puis de l'autre côté un espace d'accueil, de réunions, de conférences, etc. On ne sait pas si on est à la campagne, on ne sait pas si, dans quelle ville on est, donc il y a un petit peu un côté euh, euh, temporel. il euh, n'y a pas de voiture qui passe, etc. Donc là, au fond d'une cour, euh, avec des petits arbres autour, j'ai essayé de, le, de, de, de trouver des, des matières naturelles, nobles, euh, voilà, et puis des, bah des, des meubles un peu hétéroclites, etc. C'est des entrepreneurs à la fois techno et sociaux. Euh, techno dans le sens où euh, je pense qu'aujourd'hui, mais comme toujours, je veux dire, le, quand on a créé le Silex, on a inventé un monde euh, qui allait avec. Et donc là, avec le numérique, il faut inventer le monde qui va avec. Donc c'est techno euh, et sociaux, parce que c'est euh, l'impact social, euh, c'est euh, ben voilà, trouver comment euh, ben, ces nouvelles économies collaboratives, circulaires, etc. vont pouvoir euh, peut-être nous faire changer, euh, sortir de la boîte classique dans laquelle euh, nous, nous, nous sommes. Et je trouve que, voilà, ils ont euh, cette... Euh, Capacité à être à la fois très humain, très branché sur l'innovation sociale et en même temps euh, bah, techno, donc euh, c'est puissant et je trouve que on les aide pas... Enfin voilà, je suis contente de pouvoir les aider à mon niveau. Je les aide à mon niveau, ça veut dire que je les accueille dans mon espace euh, pratiquement gratuitement, euh, donc je leur, je leur donne un outil de travail, c'est-à-dire ont un bureau chauffé, euh, <rire> café, etc. Euh, Comment dire Je pense que c'est important d'avoir un, un espace comme ça, un peu euh, aussi de liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, évidemment. Euh, mais quand même, les gens qui viennent là, quelque part, euh, ils ont des, des, des, des, des, des, des choses en commun. Et l'idée, c'est qu'ils tissent. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle fil rouge. Donc moi, mon, mon envie, c'est que les gens ici tissent ensemble. Euh, et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des transferts de, des uns aux autres, il y a des réflexions. Euh, on reste dans une forme d'intimité, en fait. Et donc, du coup, il y a vraiment des choses qui se passent. Les réunions qui se passent ici, les gens, vraiment, peuvent être euh, à côté les uns des autres et se parler plus facilement et euh, ça provoque plus facilement de choses. Et c'est des gens qui ont besoin d'être libres et de se sentir libres. Et il euh, n'y a pas de, euh, de compte à rendre, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de alors, moi, j'ai peut-être ce côté un peu désinvolte qui fait qu'ils se sentent aussi tranquilles. C'est-à-dire, ils sont posés là, il euh, n'y a pas de alors, euh, t'exagères ou je sais pas quoi. Ces entrepreneurs très innovants, pour moi, c'est des artistes, en fait. C'est les artistes d'aujourd'hui. Parce qu'ils vont avec des outils euh, comme le code. Tu sais pas ce que c'est que le code Les mecs, ils écrivent des trucs que tu ne comprends pas du tout. Et du coup, c'est euh, comme la Bible tu écris un truc et tu as un monde qui sort. Donc, eux, ils écrivent, des... ils écrivent et tout d'un coup, paf, ça sort. Tu leur dis, ah, bah, ça serait bien que les gens troquent et tout. Bah, pff, le mec, passe la nuit à écrire, et puis le lendemain, ta, ben bah, voilà, ça marche. Bah, ça, c'est quand même un suspense incroyable. Ici, il y a une dizaine de personnes qui travaillent. On est, on est monté jusqu'à 20, côté coworking. Donc c'est une équipe où justement il y en a un qui a démarré et il est parti, ils étaient en face de devenir 20, donc j'ai dit là c'est pas possible. Bon, en tout cas ça devient leur espace quoi, donc euh, il y a eu des communautés très différentes, hein. il y a eu des, des journalistes web, il y a eu des euh, RP, il y a eu des développeurs, euh, voilà. Donc aujourd'hui on est autour des designers euh, techno... Euh, et innovation sociale. C'est en tout cas trois ans d'activité. Euh, C'est une conférence minimum par mois, co-organisée avec quelqu'un sur un thème qui nous concerne, le collaboratif, le positif, le bien-être, etc. Ce matin, il y avait les futurs souhaitables qui étaient là, en train d'inventer leur futur. Euh, il y avait les EGPc, comme tu l'as vu. Enfin, il y a plein, plein comme ça de, de, de gens qui passent ici finalement, donc. Euh, euh, c'est sympa. C'est sympa que tous les, ces gens avec vision positive passent par là. Bah, en tout cas, la, la rétribution, même si elle n'est pas en monnaie, elle est vraiment en, en, comment dire, en, en plaisir de, de, de faire en sorte de faire avancer l'humanité. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Je participe à la création aussi. Je, je discute avec eux, je participe avec eux à ça. Euh, on, on se raconte des histoires. Je peux de temps en temps euh, les titiller, je peux apporter euh, euh, aussi euh, ben, ma, comment dire, ma force de croyance qu'on peut créer des choses différentes c'est mon côté euh, je sais pas généreux euh, c'est mon côté euh, bah, je sais pas accueil euh, justement de, de, des choses que j'aime et que j'ai envie de voir fleurir dans le monde Pour moi c'est très important le... L'acte créateur, et je me dis, bon, bah, euh, la liberté qu'on trouve ici, peut-être que. Euh, et puis le café et le thé, parce que c'est important aussi, et puis euh, le chauffage, bah, ça permet euh, de, de mûrir ça. Bah les freins, c'est euh, évidemment financier, donc euh, moi j'ai des revenus parce que je continue à faire du conseil, de la formation, qu'on loue ici, et ça permet. Donc voilà, les freins, c'est d'arriver quand même à autofinancer le lieu, parce que moi, j'ai pas de subvention. Euh, donc euh, il, faut penser à un, il faut penser à un modèle économique qui permet d'un côté de financer un lieu et de l'autre côté euh, d'accueillir. C'est vrai que quand tu es propriétaire d'un lieu, il faut que tu arrives à trouver la quadrature du cercle, c'est-à-dire à la fois comment euh, financièrement t'en sortir et en même temps pouvoir accueillir des projets euh, bah, qui ne rapportent pas tout de suite ou qui rapporteront jamais, mais en tout cas qui rapportent en impact social très fortement, ça c'est clair. Là où je suis, c'est la, la, la, la tension entre le collectif et l'individuel. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Euh, parce qu'il y a voilà, le bain euh, chaleureux du collectif, etc. Et en même temps, il y a l'efficacité de l'individuel. Et donc, moi, j'ai ces deux tensions en moi. Et ça, c'est très compliqué parce que c'est... Euh... Bah, quand t'es dans tu vois, de côté association, les mecs qui viennent, on s'assoit, on fait des tartines, ta ta ta ta ta ta Puis t'as à 11 h du soir, tu te dis, <rire> mais on n'a toujours pas fait, euh, on n'a toujours pas rédigé le flyer, <rire> tu te dis bon, allez. <rire> Je pense que euh, tous ceux qui ont des lieux... Comme ça, même s'ils ne sont pas extraordinaires, mais même les lieux extraordinaires, il faut penser que c'est des coquilles très utiles pour euh, des inventeurs. Et que euh, ces gens-là, ils ont besoin d'être euh, pris, en, pris en charge. Et que c'est bien pour l'humanité. quoi. C'est vraiment un, un travail euh, énorme que d'accueillir. Euh, tous ces innovants, parce que c'est très difficile d'être innovant, c'est très difficile d'être à contre-courant, c'est de, de les inviter, parce que c'est pas si simple de dire « viens chez moi, pose-toi et je te demande rien ». Voilà, après c'est les règles de vivre ensemble, tu vois, il faut faire attention euh, qu'ils ne soient pas toujours les mêmes qui lavent les tasses, etc. Mais enfin ça c'est dans, dans tous les espaces, c'est cette histoire. Pour moi c'est ça le luxe suprême, c'est vraiment de... Euh, d'accueillir des gens euh, qui cherchent, qui innovent, euh, mais sans que ce soit ostentatoire, hein, euh, je ne pense pas à des grandes soirées. Je pense que c'est très simple, les mecs ils boivent du café, ils discutent. Euh, et euh, en ce moment, il y a mon mari il lit, euh, des bouquins sur les physiciens en 1920, Einstein, Schrödinger, etc. Ben, quand tu vois ces mecs-là, euh, ce ils, ben, ils buvaient un café, ils se racontaient, et ils ont inventé quand même la physique quantique. Donc je me dis peut-être que ça sera ici qu'on inventera la physique quantique, peut-être ce sera ailleurs, mais il faut vraiment que ces gens-là aient des moyens pour... Euh, parce que c'est dramatique, parce qu non seulement ils ne sont pas payés, mais en plus ils font ça sur leurs genoux, dans leur cuisine, c'est n'est pas possible. J'espère que tous ceux qui ont des lieux, des machins, etc., pensent à ça, parce qu'on n'y pense pas. Tant qu'on ne rencontre pas ces gens-là, on n'y pense pas qu'ils ont besoin de nous.